Garde tes nuettes de soleil. Alors, je vous invite à que vous plus c'est que vous êtes Vous C'est là, c'est en face. Vas-y avance. Oh là là, les boulets, toi les anciens, elle a même pas le sens d'orientation là. Ça y est, il a plus son GPS, il a plus sa boussole, c'est mort. Hein. En fait c'est surtout les bruitages qui sont tous... Vous que son descendeur n'est pas mis On marquerait à quel point la dangerosité de son action Est-ce que le type est accroché Oui, c'est ah, euh.. Voilà, voilà Je <rire> pas mis sur le moment C'est intelligent, hein Ah bah ça Je peux voir ce que j'envoie pour de réveils, <rire> est le réveil, mais elle a retenu ça Au réveil, c'est... Bon, ah. Et voilà, elle descend le P90. Allez, allez. Ah, non, non, non, non. Elle arrive, elle arrive, elle arrive Il oh. ah, y a un caillou. il y a une autre euh, mouche, mouche qui arrive. Pense, <rire> tu me demandes beaucoup de choses, Marie. Là, tu me demandes va, de choses. Hein ah Ça va, tu vois bien avec la condensation de tes lunettes Voilà. Ça va, t'as pas trop chaud Il voit que dalle. Bon, de regarde. un nounours. regarde. Hein. Ah, un regarde. Regarde le monsieur. Regarde. Et hey, oh je ne peux pas voir, je ne vois rien. Retire le monsieur. Okay. Retire le monsieur. Ah, voilà, il de le regarder. Oh, bien pire... sous